Personne ne va le voir ça. Normalement. Non, non, non. Le, le bilinguisme. Ich fand es total faszinierend von Anfang an und immer noch, dass äh, zwischen beiden Sprachen Deutsch-Französisch jongliert wurde und auch äh, französische Sätze angefangen wurden und dann mit deutsch beendet wurden. Toll. On peut se parler en fait spontanément en français ou en allemand. C'est très agréable quand parfois on a un mot en allemand qu'on ne peut pas dire en français et inversement. Le mot le plus emblématique à mon sens c'est le mot je passe qui n'existe pas en français. Donc... Ça arrive parfois ce qu'on ait des phrases un peu biscornues, mais tout à fait rigolotes. Ce qui m'a le plus marqué positivement, c'est la bienveillance et la gentillesse des collègues. Je fandais ça angenehm, wie hilfsbereits les collègues et les collègues étaient, wie toll le Arbeitsklima était. Et je fand ça einfach schön, wie toll verschiedene cultures zusammenarbeiten können. C'est que pas mal de collègues étaient là depuis très longtemps, je crois certains depuis 35 ou 36 ans. Et euh, ça, je n'avais pas eu l'occasion de, de voir ça dans d'autres postes que j'ai pu faire avant. donc je trouve ça vraiment chouette. C'est qu'une collègue en D4B seit depuis äh, 37 ans. Exactement, en l'année où je suis né. Ça fait bien. Ça fait Quand je suis arrivé, en 2011, il n'y avait pas encore de webmaster. J'étais le premier webmaster. Was natürlich im 21. Jahrhundert doch recht ungewöhnlich war. Moi j'imaginais vraiment l'Opage comme un truc où les gens sont costard cravate tailleur et les gens étaient habillés normalement und das hat mich markiert, weil ich bin arriviert, jeden Tag ich mich habillé trop bien. Ich fand ähm, es von Anfang an sehr beeindruckend zu sehen mit wie viel Herzblut die Kolleginnen und Kollegen la Sache sont. Les identifient sich wirklich sehr stark mit diesen Zielen und dem Auftrag des das verbindet uns alle. Ce qui est très marrant, et on se rend assez vite compte quand on travaille à l'OFAGE, c'est qu'un Allemand est plus français qu'un Français et une Française est plus allemande qu'une Allemande. Ceux qui répondent au cliché d'être toujours à l'heure, eh ben c'est pas toujours les Allemands. Il y a des Français bien plus en retard que d'autres Allemands, mais c'est ça qui est très intéressant. J'aime bien dire qu'on travaille entre frallemands.